Bonjour à vous, avoue, on se retrouve sur une découverte qui à mon avis va être une vraie pépite. Ce n'est autre que Bramble, The Mountain King, dont la sortie est prévue le 27 avril 2023. Il est développé par Dreamfrost Studio et édité par Merge Game. Euh, ce jeu est... Tout simplement magnifique, c'est une aventure sombre inspirée du folklore scandinave. Fort de ses environnements à couper le souple, vous allez être entraîné dans un périple aussi captivant qu'angoissant en incarnant Oil, un jeune garçon qui cherche à sauver sa sœur des griffes d'un terrifiant troll. Tout au long du jeu, vous rencontrerez et vaincrez des monstres donc il va falloir avancer. Prudemment, Il va falloir faire preuve de logique, il va falloir qu'on trouve l'étincelle du courage qui va vous conférer certains dons afin de surmonter les épreuves et les obstacles. La démo est disponible sur Steam et c'est ça qu'on va voir ensemble. L'ambiance du jeu est basée sur les magnifiques graphismes et des musiques qui sont vraiment adaptées à chaque moment du jeu. C'est une vraie pépite à venir, j'en suis sûre, on y va, c'est parti, on se retrouve sur la démo alors le jeu est en français le problème étant c'est que quand par contre sur la démo je pense que quand le jeu sortira on n'aura pas le problème mais je sélectionne bien le français je le mets là mais hélas euh, l'intro vous allez voir ça se met pas en français je pense que c'est juste un problème au niveau de la démo sachant que le jeu ne parle pas c'est juste vraiment l'ambiance des graphismes et la musique qui fait tout voilà donc euh, d'un côté bon allez on est parti retour on va faire un nouveau jeu j'avais testé un petit peu et franchement je suis pas déçue. il me tarde il me tarde vraiment de, de, de voir à quel prix il sera surtout parce qu'en ce moment les jeux hein, on ne peut pas dire que ce soit des prix euh, euh, qui sont bas voilà 70 euros 80 euros il existe encore des petites pépites hein, des, des, des indépendants des, des, des jeux très sympas euh, à des prix abordables je trouve mais euh, avoir à quel prix sera celui ci donc on va faire nouveau jeu on va faire commencer une nouvelle partie Je vous laisse admirer les graphismes. Il est quand même relativement beau pour un petit jeu. Alors, la durée de vie, je ne sais pas non plus puisqu'il n'est pas sorti. Donc on verra ça avec la démo déjà. Alors il a dormi confortablement, il se réveille le matin, tout va bien. Il a encore trouvé une pierre la nuit dernière. Une statue en pierre. Il espère retrouver donc sa sœur, en gros. Donc là, on avance prudemment. Hop. Alors, vous pouvez remarquer que par rapport à la nature, on est tout rikiki, petit, petit, petit. Et regardez si c'est beau. Alors, il est jouable clavier-souris. Moi, je le joue à la manette. Hein. Alors, on va sauter. Voilà, vous pouvez voir là par rapport à à Oil, à la nature, on est rikiki, hein. Alors, on va avancer. C'est un petit peu un open world façon de parler. On se balade. Il va y avoir des énigmes. Écoutez cette musique. Regardez les cerfs sur la gauche, c'est vraiment très très beau. Les petits oiseaux Ils sont plus gros que nous. sur le petit hérisson ah, effectivement on va devoir trouver notre chemin hein, pour se rendre sur l'autre rive si vous prenez pas le bon chemin ne vous inquiétez pas vous allez être bloqué. par exemple là je ne prends pas le bon chemin voyez je suis bloqué donc il va falloir chercher les bons chemins Il est vraiment très très beau. Au niveau graphisme en tout cas, moi je dis chapeau. Vous me direz en retour ce que vous en pensez. J'ai une espèce de canne à pêche avec un énorme asticot au bout. Là, il n'y a rien. Non, je ne peux pas passer, il est trop gros le hérisson. Tout est dans l'ambiance on entend le bruit des oiseaux comme si on était dans la forêt c'est vraiment alors avec x on descend du petit hérisson On peut sprinter, et là on a des petits bonhommes qui tiennent des, des fleurs de pollen. Franchement, c'est pas beau. Alors, il va y avoir des petits énigmes comme ça aussi à résoudre. Donc le but étant qu'on monte mais bon le, le, le, le je sais pas trop ce que c'est le petit monstre là il, il roupille alors pour avoir testé j'ai mis un petit moment à trouver mais en fait vous voyez le petit bonhomme là va falloir en, en pousser un verre moi ça me fait éternuer donc on va faire éternuer en fait le le monstre pour qu'il se réveille j'espère qu'il va pas me manger il a une bonne tête ah, il me tend la main et là on est parti c'est vraiment très très beau Petit lutin qui est tombé. Il faut le ramener à son papa, je suppose, en haut. Non. On ne peut pas monter à, ici. Regardez les petits bonhommes si c'est mignon sur le tronc d'arbre, là. Il y a aussi des objets cachés, comme vous pouvez le voir ici. C'est des petites statuettes. On va la ramasser. Là, on doit s'accroupir pour pouvoir passer sous les ronces. Vous voyez, ça parle pas. Tout est dans l'ambiance de la, de la musique. Si on revient par là, on devrait aboutir au papa euh, du petit lutin. Et voilà. Si c'est pas mignon. On a fait notre B.A. Et là, il y a une musique qui nous, qui nous fait danser. Qu'on ne peut pas contrôler. Et les musiques sont très très belles. Hein, et vraiment appropriées au jeu. Allez, nous voilà dans une grotte, vu qu'on a glissé. On récupère à la torche et on avance. Alors faites attention, n'avancez hein, pas trop vite. Hein. Il, y a des... Il y a des pièges. Il faut sauter en face. Hein. Et au bon moment. On est un petit peu dans la pénombre quand il grimpe. Il y a des énormes chauves-souris au-dessus de nos têtes. Alors. Papa va falloir tomber attendre que l'autre descende et ça faut jouer hop, faut jouer avec la, la, la petite plateforme en dessous qu'elle s'avance pas trop mais qu'elle recule pas trop non plus l'appareil C'était juste C'est par là? Ah. Vous voyez, on meurt facilement, hein? Faut vraiment. Euh... anticiper hop et j'ai sauté trop tôt Il a l'air d'y avoir un vilain pas beau dans la caisse. Là il y a des petits motifs qui apparaissent en rouge à chaque fois qu on, à, quand on avance. pas l'air très sympathiques et on trouve la sortie et le retour de cette musique qui a l'air de jouer sur nous et de, de prendre possession de notre corps pour nous entraîner quelque part bon, elle n'a pas l'air cool elle est peut-être petite mais elle nous a vus Avec les petits bonhommes là en haut des cailloux vraiment faut vraiment regarder tous les détails hein. c'est super bien fait hein. la boue etc il y en a encore là elle n'est pas sympa je pense pas hein. alors là il va falloir aller vite ah je suis tombé je me suis noyé <rire> tendance à avoir le regard qui est attiré justement par elle il faut pas il faut pas parce que sinon on meurt yeah, saute, saute, saute, saute. Voilà. Là, elle va falloir se dépêcher parce qu'elle nous suit La musique derrière qui, qui stresse, hein. ça va, on lui a échappé. Ah. Alors, ici, on a la vilaine pas belle là qui lance des, euh, des coups de violon. Il faut vraiment passer au bon moment en courant. Va attendre. Ah, je suis mortin. Hein. Son coup de violon nous tue. Hein. Je suis là. of it. rester derrière le tronc d'arbre en fait hein. Ouf On s'en est sorti alors, je n'ai pas testé la démo plus loin que là. Hein Donc, je vais découvrir avec vous. Sale bête, hein Là, il fallait que j'aille <rire> Apparemment oui. <coughs> Qu'est-ce qu'on a ici Un livre. loved playing his violin. But the On jouer violoniste dans le village, n'appréciait pas du tout la musique. And the only soul that did not, was a girl that Nekin fell in love with. One day the bullying and beatings became so severe, that Nekin's anger finally overtook him. He marched into the village, playing forbidden melodies that made everyone dance, Until their flesh and bone got worn down. Donc pour se venger, en gros, il a composé une mélodie euh, qui, euh, on va dire, euh, bah, lançait des sorts euh, aux villageois, les obligeant à danser un petit peu ce qu'on a eu tout à l'heure, en gros. Donc, en gros, euh, ben... Euh, ces mélodies, faites par Nacken pour se venger, euh, pouvaient aussi euh, aller jusqu'à tuer les gens. His love was not death Donc son amour étant décédé, euh, il décide de vivre définitivement au niveau du lac, hein, autour du lac. Donc je pense que c'est lui à qui on a eu affaire. Where he still lost people with his deadly music. À l'affût de tous les gens qui pouvaient, euh, à qui il pouvait euh, ben, lancer sa musique, hein, tellement il était euh, ivre de colère et de rage hein, suite à la mort et la maltraitance des villageois et des humains. Ok, et on le prend on... Non, non, apparemment non. Il n'y a pas autre chose Non. Hop. je ne sais pas ce que vous en pensez mais euh, moi je le trouve très très bien très très bien, très joli l'ambiance est là comme quoi des fois il n'y a pas besoin de texte pour qu'un jeu soit prenant je pense que ça va être une bonne pépite hein. Donc, je vous conseille soit de tester la démo de Steam comme je le fais là Et de le mettre dans votre euh, liste de sous-estime. Hein, car je pense qu'il va en valoir le détour. Hein. Sous réserve du prix, bien entendu. Et de la vie du jeu. Alors voilà, lui. Ah, C'est moi qui dirige. Hein. Wow! Après, il y a mon programme. Ah bon, je suis morte crachée contre un rocher. on s'en est sorti, enfin presque je crois, oh il est derrière merde on nous a chopé et la démo s'arrête là alors elle est très courte je sais pas ce que vous en pensez mais en tout cas, moi ça me stresse que ce soit arrêté là mais euh, voilà quoi franchement j'adore j'adore, il a l'air très bien, si on regarde les chapitres, le sommet, bon, on l'a fait donc voilà la, la petite démo très courte euh, de Brambles The Mountain King euh, n'hésitez pas à me dire en retour ce que vous en pensez, en tout cas moi je le trouve magnifique comme quoi il euh, n'y a pas besoin de dialogue euh, pour pouvoir faire un jeu Rien que les graphismes, l'ambiance avec la musique, etc. C'est prenant. Il est magnifique. Donc n'hésitez pas à le tester si vous voulez sur Steam. La démo est gratuite, elle est assez courte. Et il sortira au mois d'avril 2023. Euh, J'attends vos retours en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous aimez, si vous n'aimez pas. Si vous comptez jouer, si vous comptez tester la démo. Ce qui vous plaît, ce qui vous a pas plu.